Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous, nous sommes mardi, il est 18h, bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire. Ce soir, Emilien, qu'allons-nous qu faire Raconte-moi. Alors, je vais présenter un truc que j'utilise depuis quelques temps, ouais. euh, c'est un, un outil euh, libre pour pouvoir euh, faire euh, des formulaires, donc éviter tout ce qui est les Google Forms et compagnie. Donc voilà, du coup ça s'appelle Yak Form. Yak animal. Ouais, oui. Magnifique. Avec une Magnifique, très belle photo de euh, gars. La, la, la, la photo est, est parfaite, effectivement. Comment t'es tombé là-dessus Alors, en gros, c'était sur des googleisons Internet. Ah ouais. euh, bon, il y a pas mal de services qui ont, qui ont sauté depuis, mais, euh, mais je l'avais découvert à partir de là. Et, euh, et typiquement, en fait, euh, bon, j'en ai essayé beaucoup de Googleisons Internet, mais, euh, mais je trouve celui-là, il est très efficace, voire même plus que ce que j'ai déjà testé en termes de possibilités de, de programmation, du formulaire, etc. C'est vraiment un truc assez, assez incroyable. D'accord, donc tu parles de le Internet, l'initiative de l'association Framaform, mm. où l'objectif était de à chaque service phare fourni par une entreprise qui ferme les sources de son service, donc Google, Dropbox, euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir en tête, euh, un doodle, etc. Euh, ils proposaient euh, une, une alternative libre que eux-mêmes hébergeaient. Euh, et ce, ce truc-là, ça a donné les framas euh, frama date, frama frama etc., etc., Alors, du coup, euh, donc quand on va, alors je suis déjà d'ailleurs, quand on va dans, dans le petit onglet explorer de leur site, ouais. ils montrent les différentes instances qu'on peut trouver. Euh, qu'on peut trouver sur le web pour pouvoir l'utiliser donc il y a Framaform en premier ouais. il y en a quelques-uns d'autres D'ailleurs je vois, vois qu'il y en a un qui est payant d'accord oui parce que effectivement c'est un logiciel libre euh, oui. mais eux-mêmes ne fournissent pas de service euh, et pour éviter à, tous, à toutes et à tous d'avoir à, à le mettre en place chez soi il y a euh, des fournisseurs dont Framasoft en est encore un avec Frameforms. Ok. c'est ça Ok, super. Donc Google. ça permet à tout le monde de s'en servir. Ça, top. Du coup, sur Framaform, il bon, faut, faut se créer un compte pour pouvoir, euh, pour pouvoir créer un, un formulaire. Alors, donc on arrive sur un truc qui, qui ressemble à ça. C'est la, la base du formulaire. C'est-à-dire le titre, la description, si on veut une petite image de présentation, ce genre de choses. Donc avec, ouais. pour le coup, quelque chose qui va pas mal ressembler en termes de fonctionnalité à ce qu'on va voir sur Google, Google Form. Mm -hmm. Et euh, ça va se présenter comme ça. Donc on va avoir. Des petites descriptions comme ça pour, pour décrire un petit peu le sujet du, le sujet du, du truc. Et après, on va avoir euh, les différents éléments du formulaire qui vont apparaître. Ouais. Donc je vais présenter un peu tous les, tous les différents types. Mais grosso modo, on va avoir des lignes de texte à, à, à remplir. Ouais. On va avoir des petits boutons. Euh, alors on appelle ça les boutons radio, c'est ça des, euh, des boutons radio, ouais. Un, un voilà. seul choix parmi l'ensemble des choix possibles. On va avoir des petits euh, formulaires de ce type-là. Alors là, ils ont, ils ont déjà prévu toute la mise en page pour un euh, jour, pour un jour. Pour, ouais, écrire pour un les jour. dates, ouais. Ensuite, les textes, euh, donc un texte un peu grand. Ouais. Euh, après, des, petites, des petits menus déroulants. Voilà, on peut importer des fichiers qui sont hébergés directement sur le site de Framaform. D'accord. Euh, voilà, on peut. C'est toi des qui as spécifié les, les extensions ou. Euh... Ouais, c'est moi qui les ai spécifié. Et après, on peut mettre des petites, des petits formulaires ouais, de type fameux... là où on va juger. Euh, comment ils vont appeler ça des grilles dans, ouais. le, dans le truc. Ouais. Donc il y a plein, plein de choses différentes, assez sympa. Cool. Voilà. Hop et du coup, euh, tac on arrive sur la gestion du formulaire en elle-même. Donc pour la description, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un, un WYSIWYG, mmh. euh, donc une interface... Euh, what you see is what you get. Voilà. <rire> euh, pour, pour pouvoir le faire de manière un peu plus simple, mais par contre, si on, si on préfère jouer avec, le, avec du HTML, il y a toujours moyen... Ensuite, on peut rajouter des fichiers attachés, donc par exemple, si on veut euh, si mettre un PDF pour que les personnes le lisent avant et remplissent un formulaire après, il y a moyen de le faire directement dans l'interface. Ok. Une date d'expiration, parce que euh, bah, c'est pas la peine de garder, euh, de garder indéfiniment un formulaire qui va être périmé au bout d'un moment. Ouais. On peut gérer si, si les résultats doivent être accessibles au public ou pas. Bon, par défaut, mm -hmm. il est sur non, évidemment. Après, on peut le mettre comme modèle. Alors, euh, j'ai l'impression que cette case, elle est un peu cochée n'importe comment. Les modèles que j'ai trouvés, c'est euh, genre machin qui a fait son petit formulaire. Il clique mm -hmm. juste sur modèle et ça s'adapte à absolument rien du tout. Donc, euh, du coup, personne ne doit l'utiliser, son modèle. Enfin, c'est un des trucs un peu bizarres. Voilà. et après on peut choisir un petit thème un peu sympa en fonction, des, en fonction de ce qu'on veut. Moi mmh. j'ai choisi celui-là, mais il euh, y a d'autres couleurs on va dire. D'accord, donc ça c'est pour la configuration de, euh, ouais. du formulaire. C'est ça, ça c'est le formulaire en général. Ouais. Et après du coup on va pouvoir attaquer vraiment le formulaire en soi. Ouais. Donc on a tous les champs qui vont être là. Mmh. Donc euh, je crois que j'ai tout dit, okay. ah, je n'avais pas parlé du balisage, on tout à Les types de questions possibles quoi. C'est ça, enfin, plus que ça, parce qu'après on a d'autres choses, plus de style, euh, de cohérence, de ce genre de trucs, qui vont apparaître aussi. Et aussi la mise en forme. Ouais, c'est ça. Moi ce que j'ai fait là par exemple, c'est que j'ai créé un groupe de champs. Uh -huh. Donc là le groupe de champs, l'avantage c'est qu'on peut regrouper, euh, donc dans la cohérence, dans le, Hop, je vais repasser, Tic. je vais repasser là. Typiquement ici, on a euh, un groupe en fait qui va, qui va être constitué de tout ça jusque là. Ouais uh -huh. Donc, ça va mettre un peu en page déjà une partie de une partie mmh. des trucs. Mmh. Quand on clique sur le petit euh, le crayon, petit, euh, crayon euh, en fait, on a un petit volet qui apparaît en dessous à chaque fois. Et en gros, on a le champ qui apparaît. Et après, on a différents onglets, donc propriétés, affichage validation. Mmh. Et on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut dedans, en fait. Donc, le titre qui va apparaître visuellement... C'est le, le, nom, le nom de ta question Ouais voilà. On va La, la clé du formulaire, c'est un peu l'identifiant, on va dire, si on veut l'utiliser derrière. Ouais. Donc, ça... Je, pour, Par les, pour je... les résultats. Ouais, c'est ça. Ouais. Par expérience, je conseille pas mal de, de, les, de, les, de les modifier parce que ça devient assez rapidement n'importe quoi. Quand on crée un truc, il y a marqué. Euh... Bon, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Hop. Hop, j'en rajoute un. Mm -hmm. Du coup, le champ du formulaire, c'est new avec mm -hmm. un, un truc incompréhensible derrière. Donc Et ça devient clés, assez. généré, de oui. Ouais, c'est ça. Okay. Donc on peut mettre une valeur par défaut, on peut mettre mmh. la, une petite description s'il euh, si y a besoin d'informations de, de supplémentaires sur la question. Oui. Euh, pour l'affichage, il y a plusieurs informations. Alors... Et puis tu as un concept de, euh, de validation, ça c'est ce dont tu nous parlais tout à l'heure, j'imagine, pour voilà. s'assurer Donc... que ce que l'utilisateur remplit correspond bien à ce que tu attends. C'est ça. Donc là, typiquement, pour, ce, pour ces champs-là, tu vas mettre le nombre maximal de caractères et savoir s'il est requis et s'il est unique ou pas. Donc typiquement, si je voulais que tout le monde, tous les gens aient des pseudos différents, ah cool. Euh, je, peux, je peux cliquer là-dessus. Ça, je, à peu de choses près, je crois qu'on peut mettre le, le, le unique sur tous les champs qui contiennent du texte ou des choses comme ça, genre courriel, tout ça, ce genre de trucs, on peut, on peut les mettre dedans. Euh, voilà. Alors là, il y a des trucs assez sympas pour les dates. Euh, tac. Pour l'affichage, on peut. Voilà, c'est ça. On peut choisir l'écart pour les années, mmh. le nombre d'années qu'on affiche en fait. Mmh. Et euh, alors du coup, il y a un format, un format particulier à saisir, mais, euh, mais en gros, euh, par défaut, en fait, je crois qu'il met moins 2, plus 2. Donc ouais. en fait, euh, ça prend les deux prochaines années avec les deux années précédentes. Mm -hmm. Et après, on peut le changer comme on veut, euh, mm -hmm. juste en modifiant ces champs-là. Donc okay. ça, c'est pas mal. Donc voilà, du coup, bah, après, il y a tout ce qui est... Euh, oui, hop, voilà. Il y a tout ce qui est euh, les, les, les listes mm -hmm. à, à, à mettre. Donc là, pareil, on rajoute des éléments à chaque fois, juste avec des petits plus. Euh, comme ça. Pareil, c'est du manuel si on veut le mettre... Euh, D'accord, si on veut des clés différentes. Voilà, avec les clés. Okay. Ensuite, pour, pour ce qui est des, des champs de nombres, donc là, typiquement, ça ressemble pareil, sauf que on a euh, oui. les, euh, ce genre de choses. Donc typiquement, position après la virgule, etc., on peut l'avoir. La virgule qui représente les milliers, puis le, si on peut faire ça pour les décimales, sachant qu'on peut changer. On peut choisir aussi un intervalle. Euh, entre en, de max, maximum et minimum comme valeur. Et analyse, c'était quoi C'est tout pour essayer de, de paramétrer, pour essayer de, de, de, dire, de cadrer euh, le formulaire à l'avance pour éviter de s'embêter se à, ouais. à, à tout traiter après derrière. C'est très, hein. très bien. Pour l'avoir utilisé, euh, on va dire, avec du grand public qui a tendance à faire un peu n'importe quoi par expérience les années précédentes, c'était très très pratique. Après, on a les champs cachés. Donc, bah, pour ceux qui ont fait un peu de web, ça doit rappeler quelque chose. Mmh. En gros, l'idée, c'est de faire passer une information comme euh, si quelqu'un l'avait rentré alors que bah, la personne ne l'a pas rentrée. T'as as la possibilité, après le fait d'avoir communiqué le formulaire, de le modifier Oui, tu as la possibilité, ouais. Et il te prévient, attention, il peut y avoir des problèmes, tout ça, ah, mais t'as ouais. moyen de le faire. Donc, c'est une bonne idée, le coup de la version. Mmh. Effectivement. Euh, donc, après, du coup, il y a tout ce qui est champ d'importation de, ouais. de, de, de documents. Ouais. Là, on peut choisir euh, où est-ce qu'on le stocke. Et là, l'avantage, ah, c'est que tu de... as, as, as posais la question tout à l'heure c'est ouais. qu'on va pouvoir choisir les extensions acceptées, en gros. Ouais, ouais, ouais. Et on peut en rajouter en plus s'il y en a qui ne sont pas forcément. Dedans. Ah, ouais, qui ne sont pas proposées. C'est pas juste. Euh... Ah, top. Ok. Et après. Ça c'est plutôt pas mal, c'est assez, compl assez complet, comme truc et surtout il n'y a, a pas besoin de s'embêter avec des euh, comment s'appelle des, des boutons radio, des machins comme ça, mmh. tout ce qui est ce qu'ils appellent les grilles en fait mmh. à cet endroit-là. Mmh. Ça c'est cool, c'est des trucs assez. Mmh. Euh... Des questions, ah ouais d'accord, pas, pas avoir d'influence sur les unes sur ça. les autres. Okay. <rire> Donc, il est ultra complet. Et les options, du coup, on va avoir tout ce qui est, euh, bah, en gros, les deux axes, mmh, donc, euh, mmh. horizontaux verticaux, mmh. euh, qui vont permettre de tout paramétrer. Donc c'est un truc qui est vachement bien foutu. Plein plein d'options différentes. C'est ultra ultra pratique. Ah, chouette. Donc les options, c'est ré... ce qui est en haut. Les questions, c'est ce qu'il y a sur la gauche. Ouais, c'est ça. D'accord. Euh, donc voilà. Ah, et après... Si on a envie de ne pas avoir un énorme formulaire sur une seule page, on peut, il y a la possibilité de faire un saut de page. Donc là, en gros, simplement, il y aura un bouton à la fin du formulaire qui dit bah, « Suivant, on va passer à l'étape suivante du formulaire. » Et du coup, le dernier, ça va être les checkbox. Donc bah, là, on va avoir, comme tout à l'heure, les options. Donc les différents éléments qu'on va pouvoir mettre dedans. Ouais. Euh, et après, voilà, peu, peu d'options pour le coup, parce que c'est quand même un truc très basique donc ça, c'est le formulaire de base. On y va comme un bourrin, euh, les gens remplissent tout ou euh, ce qu'ils veulent remplir. Et après, on peut faire un truc un peu plus subtil parce que sur des gros formulaires, il bah, y a peut-être des trucs euh, qui ne vont pas concerner forcément tout le monde. Donc ouais. l'idée, c'est de... Ouais, de faire une, des, des ce qu'ils appellent des champs conditionnels. Mmh. Et du coup, ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça, on va avoir des euh, des alors si alors à chaque fois qu'ils vont apparaître. Mmh. Dans la première partie, on va avoir, ben, quel, euh, dans les conditions, quel euh, champ on va regarder. Mmh. Donc là, par exemple, je lui ai dit que je veux le champ... Alors, il l'a pris « Je suis », je ne sais pas pourquoi il a pas pris l'identifiant. Il a pris donc le champ où on disait euh, « humain, robot mmh. » ou euh, « ou intelligence artificielle ». Je lui dis que si euh, ce champ-là, il est coché sur un humain, mmh. à ce moment-là, je faisais apparaître... Euh, le, le, le le groupe engagement dans le dans le formulaire. D'accord. Donc si on regarde hop. si on regarde là-dedans, mm -hmm. là, par exemple, je clique sur robot, il se passe rien. J'ai juste compétences qui apparaît directement. Mm -hmm. Et si je clique sur un humain, mm -hmm. là j'ai engagement qui apparaît ouais, avec tout ce qu'on avait, qu avait mis. Okay, donc Tu, peux, ça, tu ouais. peux créer un parcours complètement personnalisé en fonction des réponses. C'est ça. Bon On va passer énormément de temps à faire le formulaire, évidemment. <rire> Mais ça marche assez bien. Là, typiquement, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était pour, euh, pour faire la, les inscriptions pour le Noël du, du Pays de la Découverte. Mm -hmm. Et en gros, l'idée, c'était... Bah, euh en fonction de si les gens annoncent qu'ils vont arriver avec un, deux ou trois enfants, ça va pas forcément être la même chose. Typiquement, on avait on a vu qu'on est on est assez contraint en termes de d'espace de, dans le dans le lieu, on avait contraint à ce qu'il y ait max deux accompagnateurs, mmh. et que si la personne arrive avec un enfant, il y a un seul accompagnateur obligé. Donc mmh. du coup, en fait, en fonction de, de combien on mettait, de combien la personne disait qu'elle avait d'enfants, ben, ça ouvrait un ou deux euh, euh, accompagnateurs plus le nombre d'enfants qu'il fallait. Alors, est-ce que euh, tu sais si, euh, justement, en parlant de gros formulaires, il y a la possibilité d'avoir un formulaire euh, avec deux validations Typiquement, pour, euh, pour pallier au fait que les gens, ça les saoule les formulaires de 15 bornes de long. Maintenant, il y a des formulaires où, euh, en fait, tu vas répondre aux premières questions qui sont pas très compliquées et ça va très vite. Et tu vas avoir deux options. Je m'arrête là, je valide et vous me laissez tranquille. Ou je vais plus loin dans le formulaire. Alors, je pas vu de truc qui est, qui est clairement orienté, orienté comme ça, mais peut-être qu'en simplement en mettant... Euh, bah, tu euh... peux le faire avec le, les champs conditionnels, c'est ça que oui, oui. je me dis, mais tu euh, voulais savoir s'il y avait un truc... Euh... Non, je n'ai pas, pas vu de truc particulier comme ça. D'accord. Non. non, non, non. Alors, je voulais tester, voir si on pouvait changer le, le champ euh, caché. Ouais. ouais. La question de ah, en fonction ouais. d'une réponse à... ouais. Ah, d'accord. Par exemple, si je suis euh, un robot... Est-ce que je peux changer Alors c'était euh, année. Définir. Ah, un. définir A. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. d'accord. Donc en gros, tu peux, euh, okay, tu peux aussi, en fonction d'une ré... réponse, ou de plusieurs réponses d'ailleurs, parce que je vois que tu peux mettre un plus. Oui, oui tu Même, peux mettre tu plusieurs, peux euh, plusieurs, plusieurs conditions. conditions ouais. euh, donc tu peux mettre, ok, donc dans ton formulaire, tu peux mettre l'intelligence, euh, un peu d'intelligence. Ouais. Ça. et pas attendre à, avoir à le faire en à l'analyse mm. ok ok qu'est-ce qu'on a d'autre sous la main du coup alors en gros il y a aussi tout ce qui est confirmation euh, donc en gros tout ce qui est mail de confirmation donc en gros la personne rentre un mail par exemple et on va pouvoir lui dire ok ben, je veux que euh, lui envoyer un message qu'on va pouvoir choisir euh, à cette adresse mail là pour lui dire ok ça c'est bon c'est validé euh, y a, on peut mettre plein d'informations dedans ok donc moi ce que j'avais utilisé c'était ça et ça, en gros, c'est ce qui va permettre de gérer tout ce qui est les échanges de mails qu'il va y avoir après. Donc typiquement, le mail standard de euh, ⁇ Ok, c'est bon, euh, ton, le formulaire est passé euh, ⁇ Le truc de ⁇ Ok, le formulaire est passé, mais par contre, il faut que tu confirmes. Un peu comme quand on s'inscrit sur des sites, il faut valider l'inscription un peu dans ce style-là. Donc, quand on va dans les mails, hop, donc là, typiquement, hop, je prends email. Un des champs qu'on va utiliser comme adresse mail de destination. Mmh. Et du coup on va pouvoir le personnaliser complètement l'email, ça c'est assez cool. Et, et à chaque euh, fois euh, tu ouais. peux choisir un champ du formulaire. Okay. Ouais, c'est ça. Et là on peut s'amuser à, euh, à personnaliser le contenu du mail. On a plein plein de, de, de, de commandes en fait, qui permettent de récupérer des informations du formulaire et les intégrer dans le, dans le mail directement. Donc ça c'est okay. génial parce que on peut, peut faire bonjour machin qui est qui ouais. rentré son, dans son formulaire. Ouais. Euh, on peut vraiment au, au, au détail en fait, mettre les différentes informations et il y a une petite, euh, une petite doc pour expliquer qu'est-ce qu'on peut utiliser en fait. Donc ça c'est assez cool. Il y a la planche qui nous dit qui tient à nous dire que c'est super maniable sur mobile à condition de sortir du dernier champ pour qu'il vérifie la condition de la valeur. Ouais. Voilà et après les résultats et ça c'est très bien foutu ouais. euh, parce qu'il y a aussi des stats qu'on peut avoir dessus. Donc voilà du coup on a toutes les entrées qui apparaissent comme ça euh, sur la première page on va dire. Ouais. Et euh, après, on va pouvoir regarder différents trucs, genre analyse, avec les différents éléments. D'accord. Il y a trois humains. Trois humains, deux équipes techniques et un service de mise à jour. Okay. Voilà, avec des stats à chaque fois dessus. Euh, sur tous les différents éléments. Alors, il y a, le petit défaut, c'est que pour certains trucs que moi, je cherchais à faire, euh, en fait, on ne peut pas choisir les, euh, les paramètres à mettre dans, le, dans les camemberts et tout. Mais ouais, tu vois, ça reste quand même... Euh... Quand même pas mal... Euh... Quand même pas mal de trucs possibles, ouais. Et tu sais, ça, tu peux le mettre dans le mail après. Okay. Oui. Voilà. Et après, quand on veut faire des vrais stats et s'amuser <laughs> un petit peu avec, <laughs> ouais. on va pouvoir faire téléchargement directement, donc en CSV ou en fichier Excel pour ceux qui, qui préfèrent, et paramétrer des petits trucs comme ça hein, pour les séparations, tout ça. D'accord. Tu as, as des exemples Tu t'as parlé là de, de, de formulaire pour les inscriptions à. Alors, à euh, Noël, euh... t'as d'autres cas où. Tu... Ouais, donc en gros, on est on sur, euh, sur le visuel, ouais. machin, tout ça, la description en expliquant le principe, tout ça, parce que c'était un peu compliqué. Et après, du coup, là, il y a, y a que ça dans le formulaire. Mm -hmm. Donc, on peut choisir choix d'horreur, machin, tout ça. Et quand on, euh, quand, on, quand on clique sur un enfant, tac, mm -hmm. du coup, j'ai parent, le parent qui apparaît avec nom, prénom, email. Et du coup, l'enfant le, le enfant qui apparaît s'il y en a deux tac, du coup là j'ai les deux parents qui apparaissent, mm -hmm. alors deuxième, le deuxième n'a pas besoin d'un email parce que j'ai juste besoin d'un seul email mm -hmm. et après du coup il y a les deux enfants qui apparaissent, sachant que du coup le deuxième parent est pas obligatoire donc il peut y en avoir qu'un seul quand même, mm -hmm. et du coup hein, euh, ça va jusqu'à quatre, donc quatre ça change absolument pas les parents, par contre les enfants du coup je me retrouve avec quatre, euh, quatre blocs à chaque fois. D'accord, en tout cas merci beaucoup Émilien d'avoir préparé cette, euh, cette présentation et d'avoir pris le temps de nous montrer Pramaforms et derrière Yak Forms, prenez soin de vous, prenez le temps d'aller manger et puis on se, retrouve, euh, on se retrouve très bientôt, au pire mardi à 18h. Allez, oui. salut tout le monde, salut de l'université de